Bonjour, je m'appelle Isabelle Poulou, je suis euh, la fondatrice de l'école du Colibri aux Amanins dans cette euh, ferme en agroécologie dans la Drôme. Nous accueillons 38 enfants du CP au CN2 et en inclusion scolaire nous avons 7 élèves en grande difficulté qui normalement seraient en ULIS avec une notification d'ABS. Voilà, quand je suis enseignante, moi, depuis 35 ans maintenant, et à peu près au bout de 10 ans, j'ai eu la chance de faire une formation de gestion mentale. Et là, ça a été juste, les bras m'en sont tombés, de réaliser que nous étions 13 adultes et que les 13, on ne réfléchissait pas pareil. <rire> ça a été pour moi une révélation majeure de comprendre que quand j'aidais mes élèves, en fait, il fallait que je leur demande de quoi ils avaient besoin, parce que moi, je croyais qu'ils avaient besoin de la même chose que moi. Mais pas forcément, parce qu'ils ne sont pas moi. Et ça, ça a été juste une révélation sur mon parcours. Et puis, en 2004, je suis arrivée dans la Drôme, et euh, il y avait donc un projet euh, de ce centre en agroécologie, aux Ammanins, et les deux phrases portées par Pierre Rabhi étaient « Quelle planète laisserons nous à nos enfants ?» et « Quels enfants laisserons nous à la planète ?» Et là, quand on est pédagogue, la phrase « Quels enfants laisserons nous à la planète ?» dans une demande pique pipe, mais bien sûr. <rire> de quoi vont-ils avoir besoin de quoi vont-ils avoir besoin quand ils seront plus grands Donc de quoi vont-ils avoir besoin Nous, un, à un, très clairement, on était tous des adultes, on était tous normalement très raisonnables, on avait lu Pierre Rabhi, donc normalement on avait élevé notre conscience, on était au top, sauf qu'on ne savait pas coopérer. Et on a eu des conflits de personnes, mais il, enfin, comme partout, quoi. on était juste banalement banal, et euh, là ça nous a beaucoup secoué, et on s'est dit, mais il y a un truc qui va pas, nous on ramait pour aller apprendre les outils de coopération, c'est devenu, devenu évident qu'il fallait qu'on les transmette immédiatement aux enfants, de façon à ce qu'adultes, ils sachent faire. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'on est sur une planète limitée, avec des ressources limitées, et qu'on va être de plus en plus nombreux, il semblerait que la solidarité soit un truc à développer chez les enfants. Voilà, Donc, ça a été vraiment le, le, le, la ligne rouge de notre recherche. Pour moi, ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas de méthode à suivre ou à ne pas suivre. En fait, il y a des outils à s'approprier et on va bien se les approprier si ces outils nous parlent donc euh, c'est bienvenu à la diversité des outils, parce qu'il y a une diversité d'être humains. donc on a tous appris par imitation, moi j'ai appris par imitation je me suis inspirée de différentes pédagogies et de différentes méthodes et à un moment donné, cette source elle a pris alors elle a pas forcément pris quand j'ai débuté au début on imite plus et puis une fois qu'on a vu les limites de l'imitation, on va imiter autre chose et puis comme soi-même on a un projet, un, un cheminement qui est toujours unique, bah en fait, à un moment, on va avoir l'idée de rajouter quelque chose que personne d'autre n'avait rajouté parce qu'il n'avait pas le même cheminement. C'est là la créativité. Et c'est juste d'ouvrir toujours ce potentiel. Et ça, pour moi, on l'ouvre déjà à l'école, et la société a à le réacquérir. Quelle est ma part, à moi, unique, de la belle personne que je suis, parce que j'ai un parcours qui est particulier, qui est le mien et Du coup, je vais rajouter des choses aux méthodes. Et du coup, il n'y a pas une seule méthode qui marche, puisque... Pour moi, la base de la méthode pour accompagner les enfants comme ça, c'est cette prise de conscience que le monde de l'autre n'est pas mon monde. Waouh, mais quelle découverte incroyable Ce que je pense et la façon dont je construis dans ma pensée, toi, ça correspond pas du tout. Alors au début, on a les bras qui tombent. on se dit, bah, comment je vais faire pour l'aider bah, Je vais lui demander de quoi il a besoin. Quelle est ta demande Comment tu fais dans ta tête Et là, oh merveille, moi j'ai adoré ces moments là alors ça, par exemple, un enseignant, il peut déjà l'apprendre simplement par le calcul mental. Très bonne piste d'entrée. Et on demande aux enfants « mais comment tu fais dans ta tête ?» Et là, c'est juste un émerveillement. « Bon, j'ai appris des tas de méthodes depuis que je travaillais avec une élèves. »« Ah bon, tu fais comme ça ?»« Alors celle-là, je ne l'avais jamais entendue. »« Ah oui, ça, ah, oui, ça c'est très intéressant. »« Ah oui, alors ça, pour moi, c'est trop compliqué. »« Mais toi, ça marche, tu gardes. Il n'y a pas de souci. » Et on continue. Et du coup, le boulot d'enseignant, c'est de donner une multitude d'entrées de façon à ce que chaque enfant puisse s'y retrouver. Je pense que ce que tu dis aussi, c'est intéressant, c'est que le monde de l'autre n'est pas le mien, et qu'en fait, pour vivre ensemble, il faut créer un espace où ces deux mondes se, se, se croisent, retrouvent. Et en fait, les, tous ces outils qu'on propose ouais. Dans, ouais. à l'école, euh, c'est cela. Euh, ouais. On prend en compte la singularité, mais on crée des espaces où ces singularités ou se trouvent. Un, un ouais. On se rend compte. C'est ça qui nous anime, c'est-à-dire, ok, l'individu, ok, et, et quoi et, et, Mais il faut qu'on parle ensemble. Donc comment et fait, du coup, comment je vais le rencontrer pour lui, pour lui apprendre un code Par exemple, comment je vais rencontrer. Moi, bon, j'ai un très bon exemple comme ça d'une petite fille qui arrive à l'école. C'est ça la folie de l'enseignant. Hein. Je crois que c'est cette, cette énergie-là du pédagogue. Euh, une petite fille qui arrive à l'école, les parents disent c'est une catastrophe, elle a déjà fait deux CP. Et. Elle ne sait absolument pas lire et euh, bah à l'école, on nous propose juste de... Euh, L'inspecteur nous a même dit que si on voulait, on pouvait la garder à la maison. Mais nous, juste, on est paniqué Et c'était en plus un, des gens d'un milieu euh, très euh, social, très peu enrichi. Donc, ils ne savaient vraiment pas comment faire. Quoi. Et donc, le maître référent leur avait dit, bah, « Essayez d'aller voir euh, l'école du colibri Donc, eux, ils arrivent déjà plein volontés. Et pendant qu'on parle de ça... Leur fille écrit la date au tableau et là c'est ça le cerveau d'un enseignant. Tout d'un coup je me dis mais attends, il y a un truc qui ne va pas. Elle est capable de photographier des signes qu'elle ne sait pas lire, de les reproduire impeccablement et elle n'a pas accès à la lecture, il faut que je trouve l'entrée. Et là on a le cerveau qui se met en ébullition, donc je lui dis bon ok, c'est une dysphasie, donc en fait c'est comme si elle était sourde, tout ce qu'on lui dit par les oreilles, elle ne comprend pas ce qu'on lui raconte, ça ne percute pas alors qu'elle n'est pas sourde. Hein. Mais ça ne vient pas percuter. Donc, il faut que je trouve l'entrée par les yeux. Par les yeux, j'ai les yeux et le reste du corps, donc du matériel, des, des yeux, et je vais utiliser ça. Donc, j'ai développé d'abord son champ visuel en mémorie, elle était hyper forte. incroyable, elle me battait tout le temps. Euh, ensuite, on a ouvert l'impant visuel, on a fait de la lecture globale, et hop, on est passé au code. Et là, on est allé dans le code, elle a mis trois mois à comprendre la question « est-ce que tu entends A dans Anana ?» Ouais, il a fait trois mois, elle me regardait très gentiment à la ville de boulons pour me faire plaisir. Voilà, donc elle allait chercher des tas de repères sur mon visage pour se dire là, Isabelle, c'est oui, là, la... oh non, non, finalement, c'est non. Voilà, mais elle, était, elle ne comprenait pas ma question. Et enfin, un jour, à force de, bah, c'est là où il faut être créatif, c'est-à-dire qu'on invente, on invente, il faut que je rentre dans son monde. Tant que je n'ai pas pu connecter avec son monde, elle ne peut pas venir dans notre monde, dans ce monde global et dans ce monde commun qu'on a tous entre nous. Elle ne peut pas y rentrer. Donc, dans mon monde, il y a une partie où je ne rentre jamais en accès avec les autres, puis il y a une partie qui est commune. Elle, comment la faire accéder à cette partie commune Et à un moment, elle est arrivée à lire. Et une fois qu'elle est rentrée dans la lecture, ben, tous ces enfants-là dysphasiques, c'est merveilleux, parce qu'une fois qu'ils savent lire, le monde s'ouvre. Et ça, c'est réjouissant. Donc, ça, c'est ça la folie d'enseignement. C'est ça. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> ah, <'est> <rire> <C 'est> <rire>